Nous, euh, donc on va utiliser du traçage isotopique naturel et artificiel pour essayer de caractériser l'existence de ce processus, de l'identifier, donc essayer de le quantifier. Bon. on va bénéficier, on va utiliser pleinement le fait que dans un sol, la signature isotopique de l'eau, signature isotopique verticale de l'eau, n'est pas homogène. Bon. Il faut savoir que l'eau en phase liquide, lorsqu'elle subit de l'évaporation, a tendance à se concentrer en isotopes lourds. Dans ce qu'on va voir, a priori, dans un sol normalement constitué, la surface, dans les couches superficielles du sol, les isotopes lourds seront plus, plus concentrés du fait de l'évaporation. Et en profondeur, on aura une signature isotopique qui sera beaucoup plus marquée par la condensation, par les précipitations, et qui, elle, sera beaucoup moins concentrée en isotopes lourds. Couche profonde du sol, l'eau est moins concentrée en isotope Couche superficielle du sol, l'eau est plus concentrée en isotope lourd. Donc, ba... Donc, on va parler d'un couvert végétal, sans sulato, qui possède des racines dans les couches superficielles et dans les couches profondes du sol. Il faut qu'elle ait accès aux deux familles d'eau, avec des signatures isotopiques différentes. Et Également, pour qu'il puisse y avoir des transferts, il faut impérativement qu'il y ait des gradients d'humidité volumique et de potentiel hydrique dans les sols. Que sinon, il ne se passera rien euh, non plus. Donc, euh, ce qu'on espère voir, on a les profils isotopiques donc euh, ou en surface, les couches superficielles, 0, 25, 50 cm, il y a une forte concentration en isotope lourd. Puis cette concentration va diminuer au fur et à mesure qu'on s'éloigne de la surface du sol. On va donc espérer que les racines vont prélever de l'eau dans les couches profondes, vont à prélever de l'eau dans les couches profondes, vont la remonter vers les racines superficielles, et que l'eau de ces racines profondes va être « sucée », entre guillemets, va être insérée dans le, dans, les, dans le sol des couches superficielles. Comme les signatures isotopiques de l'eau des couches profondes et des couches superficielles sont différentes, on espère voir cet effet. On a les profils isotopiques classiques, que nous connaissons sans sous-sol nu, sous couverture végétale, lorsqu'il y a pléthore d'eau dans le sol, et on s'attend donc à avoir de fortes modifications dans les couches superficielles du sol s'il si y a une réinsertion d'eau de couches profondes qui a donc une signature isotopique très différente. Et bien évidemment, cette espèce de perturbation qui va y avoir dans la couche superficielle va être d'autant plus importante que la quantité d'eau qui est prélevée par les couches profondes va être importante. Si c'est un fifrelin d'eau qui vient des couches superficielles, on ne verra rien du tout. Et si c'est une grosse quantité qui est remontée à par ce processus, on va le voir. Mais comme nous sommes méfiants également, parce que ce sont des expérimentations qui sont très très lourdes à mettre en place sur le terrain, à suivre au niveau des prélèvements, puis après au niveau du laboratoire, puisque nous, nous sommes obligés d'extraire l'eau des échantillons pour avant de la passer dans les spectromètres de masse. Il faut à peu près 10 à 15 heures pour extraire l'eau d'un échantillon de sol, par exemple. Donc il faut faire une vingtaine simultanément mais c'est quand même très lourd au point de vue l'expérimentation, on se méfie, donc on va tricher un petit peu, on va doper en oxygène 18 ou en deutérium l'eau des couches profondes. On va injecter donc en profondeur un traceur très concentré en isotopour, c'est-à-dire que le signal propre, pur qui est injecté, extrêmement différent de toutes les signatures isotopiques qu'il y, qu y a le long du profil de sol, en espérant que si transfert il y a, ça va d'autant mieux se voir, que l'eau est enrichie en isotope. Nous avons donc eu un financement pour travailler en collaboration avec l'INRA Lusignan, avec le monsieur que vous voyez ici, qui est Jean-Louis Durand, URP3F, INRA Lusignan, pour travailler sur l'ascenseur hydraulique dans le contexte de plantes fourragères. Après avoir beaucoup discuté avec lui euh, des conditions naturelles environnementales de la station de, de Lusignan, nous avons conclu que c'était trop compliqué, que les, les gradients isotopiques dans les sols ne seraient peut-être pas très prononcés et qu'il fallait mieux rendre tout ça artificiel en conditions contrôlées, voire semi-contrôlées, d'où la nécessité de construire et de développer des rhizotrons. Donc euh, on en a construit deux qui pèsent une tonne avec du sol de l'observatoire de ACBB de l'Usignan et sur lequel nous avons laissé se développer Différentes plantes, dont de la luzerne. Donc, c'est un sol pseudo-naturel, puisqu'il est entièrement déstructuré, reconstitué et remis en place dans, les, dans chaque rhizotron. Les rhizotrons sont implantés chacun sur des balances qui, pèsent, qui permettent de peser 800 kg à une précision de 20 grammes. Parce qu'on voulait avoir un suivi de l'évapotranspiration en continu sur ce, sur ce site, puisque la transpiration de la couverture végétale va également être extrêmement importante pour l'ascenseur hydraulique. S'il y a une transpiration en plein pot, l'ascenseur hydraulique ne pourra pas se manifester. Le transfert du rizotron en serre. Euh, la serre, c'est un choix délibéré pour éviter donc de recevoir des précipitations et que les signatures isotopiques de l'eau dans les couches superficielles du sol soient entièrement perturbées par des précipitations qui ont des signatures différentes et qui viennent de compliquer l'existence. Ici, pour essayer d'exacerber un peu le phénomène, de mieux marquer en isotope l'eau des couches profondes, vous avez une gravière qui est dans la partie métallique du rhizotron, avec de l'eau qui est marquée, fortement marquée en isotope lourde. Donc on a laissé la plante se développer, les racines profondes atteindre la gravière, pour pouvoir justement favoriser, en se disant, on a un sol qui est très sec sur 50, 60, 75 cm, un sol qui est très humide en profondeur. Donc là, si ça, cet effet existe dans nos conditions expérimentales, je ne veux pas dire que moi, mes conditions euh, reflètent tout ce que les autres ont fait ailleurs, hein, bien évidemment. Euh, on doit avoir cette tension hydraulique. Et donc, au moment de l'expérience, pendant une trentaine d'heures, on va prélever différentes carottes de sol et on va prélever également des échantillons foliaires et des échantillons de chaume. Le but, c'est d'essayer de voir qu ce qui se passe au niveau des signatures isotopiques. On a vu des choses passionnantes quant à la chimie isotopique, de l'eau qui était, devait passer ou pas passer dans les feuilles, donc ça n'a rien à voir, en fait, avec les processus d'ascenseur hydraulique, ces relations avec la transpiration nocturne, qui est très peu étudiée, qui sont très, très, ces relations sont très très peu étudiées euh, pendant la nuit, donc on a eu plein de données nocturnes, mais l'ascenseur hydraulique lui-même, on a vu un moment, euh, c'est arrivé d'eau profonde, mais c'est toute petite quantité. Ici, vous avez des profils euh, que je qualifierais de diurnes, d'humidité pondérale, avec la profondeur, c'est l'humidité volumique euh, en fonction de la profondeur. Et ici, vous avez les signatures isotopiques dans le sol à différentes profondeurs. Là, comme je l'ai dit tout à l'heure, très concentré en isotope lourd, une chute de signature isotopique et de la rétrodiffusion qui donne l'allure exponentielle de ces profils. Donc, a priori, cet effet à différents moments. Vous voyez que c'est extrêmement homogène. Bon. On va marquer très fortement la base. Ici, on marque à peu près 500 fois la concentration isotopique. Euh, de la nappe souterraine pour voir ce qui se passe et vous avez ici le résultat. De jour, il ne se passe rien. C'est un profil analogue à ce que nous avions précédemment. Par contre, de nuit, il y a un décrochage et ce décrochage est lié à de l'ascenseur hydraulique. Comme ça fait une dizaine de fois que nous, nous intervenons sur ce type d'expérimentation, tous les profils isotopiques du haut dans le sol ont cette élure-là. Ce n'est pas un problème de variabilité spatiale latérale qui pourrait donner ce type d'évolution. Là, on est vraiment certain que c'est le hydraulique. Mais c'est extrêmement faible. Ça remonte une quantité d'eau de 2 à 4 pas plus. C'est ce résultat-là qui, qui vous donne ça. Euh, pour les hydrologues, non. Euh, pour des agronomes, je pense que oui, parce que ça permet aux racines de fonctionner dans les conditions très sèches. Parce que ça, ça veut dire que les racines conservent un environnement humide euh, immé immédiatement à leur contact. Euh, donc, c'est... Euh, pour elles, c'est quand même intéressant. Quoi.